C'est du tout dire Elle est vachement bien ton astuce enculé <rire> Il l'a lancé. lancé Je sais pas de où, où il l'a lancé d emba, d emba, d emba, par contre Je suis en train de voir le replay il l'a lancé d'en bas Replay je vais l'enregistrer Oh elle est magnifique